so <laughs> Dealer, merde, je peux plus respirer. Ça me vénère quand je vais me mettre à pied sur le poing à l'unique. Ok. Quand je commence un chier, c'est qu'il n'y a pas de colis. Quand je vous appelle échappé, que je vais les pire. Oh ça me vénère, oui, ça va. T'as pas parce que c'est parce que je peux vous les dire. Genre les SDS sans toi qui ne savent pas où m'endormir. Ouais, je Ouais, allô, tu fais quoi Bah, aujourd'hui c'est dimanche, et comme je dimanche, j'avance ma thèse sur la nucléarité. T'es encore en train de bosser sur ce truc Mais oui, c'est l'estime du savoir. Ouais, non, j'ai peur. Ouais, euh... Tu travailles sur quoi, là Euh... Là, c'est la synthèse du germonium par polymérisation du valia. Ça te fait pas chier, ça Non, non, ça va, c'est intéressant. Ok, bon, je t'appelais pour savoir si tu pouvais m'envoyer le cours de maths sur les tables secrètes, s'il te plaît. Non, pas de problème, moi, je t'en vais parlé là. Ok, merci. Euh... On se voit en cours Ouais euh, Ouais... Ah non, attends, attends, attends. Euh... Faut que je lise un truc. Je serai pas là pendant plusieurs semaines. Ah ouais, mais euh, tu sais qu'on a l'examen dans pas longtemps Tu vas louper des cours mais justement, euh, j'aurais plus le temps après. Non, écoute, faut que je fasse quelque chose. Ne me demande pas quoi. C'est vraiment important pour moi. Bon bah ok. Tu pars quand Je sais pas encore. Le, le plus tôt possible, je suppose. Ok, à plus. À plus. Bon, cette merde... Oui, oui, bonjour. Asseyez-vous. Euh, bonjour. C'est bizarre votre voix, là, euh, non Oui, je sais pas pourquoi. Ça me fait ça, je suis passé dans un moyen spécial, puis je peux mon sait bouger ma je parle aussi. Ah, mais c'est rare comme maladie, ça... C'est pas trop pas Ça fait partie des maladies audiovisuelles euh, qui, qui... se propagent de plus en plus. Vous avez pas vu la fiche dans la salle d'attente, Non, non, j'ai pas fait gaffe. Oui et puis des fois ça peut faire peur aux enfants. Enfin le vrai problème c'est que j'ai un concapilé à 21h sur 24. Ah oui oui, je comprends. Bon, on n'est pas au volet de moi, mais nous. Qu'est-ce que vous amène mais en fait, ça fait deux ans que dès qu'il m'obsède. Je travaille dessus jour et nuit, je passe mes nuits à chercher des informations dessus. Mmh -hmm. mmh. Et quel est ce problème Je me pose une question sur ce qu'a voulu dire une personne dans une interview. Et donc, que puis-je faire pour vous Ben. Ça fait pas mal de temps que je m'intéresse aux travaux du docteur Pet de Troff sur la chirurgie esthétique temporaire. Et quand j'ai vu que l'opération s'ouvre au grand public, ben, je suis venu ici. Et je ne comprends bien quelle solution cela <rire> peut-il apporter à votre problème. En fait, j'aimerais me mettre dans sa peau et dans son environnement pour comprendre ce qu'il voulait dire. Ah d'accord, je comprends, mais en d'autres termes, cela satisferait le présupposé qui veut que vous désirez savoir ce qu'il dit en substituant temporairement votre identité sociale pour se rapprocher de son identité logique tout en ignorant la possibilité que l'on ait requêté en être heureux. Hein Non, c'est sombré. Vous avez une photo Ah oui, oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr. Voilà. Ah euh, oui. Vous connaissez les Lats euh, oui, pourquoi Ça reste une opération lourde, donc il y a un risque que vous ressembliez temporairement à un vol de mort. Mais noir Ah, mais je peux prendre le risque, allez. Par contre, je vais vous prévenir, vous allez sûrement perdre toute vie sociale pendant une semaine au moins. Je peux prendre le risque. Donc l'opération coûterait environ 120 000 euros Je suis prêt à prendre le risque. L'opération se passera en trois étapes. Premièrement, nous allons nous occuper de l'aspect général. Taille, poids, cheveux, etc. Puis nous procédons à la remodélisation du visage et des cordes Enfin, au changement de couleur de peau. Vous risquez de ne pas pouvoir chanter pendant quelques temps parce que vous aurez la voix de quelqu'un qui mue. Tu peux prendre un risque Oui, très bien. Je suis pas mal pris en ce moment. Donc, euh, je vous contacterai dès que j'aurai un créneau de libre. Tu peux prendre un risque Hein euh, Quoi euh, rien pardon D'accord, au revoir. Au revoir. Excusez-moi, j'avais oublié mon sac.